Bonjour à toi chers spectateurs, La Ruse ou Operation Mindsmith de John Madden c'est un film qui m'intriguait beaucoup parce que ça fait partie de ces longs métrages qui sont typiquement anglais et dont la fibre britannique justement est celle qui me captive le plus parce que que ce soit en rapport avec l'histoire, que ce soit en rapport avec le style qu'avait l'air d'avoir le long métrage que ce soit avec le casting, tout ce qui entouré le long métrage en fait titille la curiosité on pourrait presque le relier avec une autre grosse sortie qu'il y a cette semaine mais... Je trouve qu'au sein de ce film, il y a tout ce qui peut donner lieu à un bon petit moment de divertissement et un bon petit rappel de l'histoire. Le résumé pour faire simple, 1943, la guerre contre l'Empire nazi semble de plus en plus compliquée, mais une offensive se prépare vers la Sicile. Pour faire en sorte que celle-ci se passe bien, une section spéciale de la désinformation anglaise va être chargée de leurrer les nazis. Eh ben, si vous vous attendez à voir ce que je vous ai décrit au début, vous aurez exactement ça devant la ruse. John Madden n'a jamais été un cinéaste qui ne cherche à livrer plus que ce qu'il promet simplement à la base de ses métrages. Je n'irai pas jusqu'à dire que sa filmographie est remplie de films extrêmement audacieux, ça n'est clairement pas le cas, mais je trouve qu'il a une manière d'exécuter ses récits et ses films qui font qu'en tant que spectateur, lorsqu'on sort de ceux-ci, on est satisfait. Et encore une fois, c'est ce qui marche avec La Ruse. La Ruse est typiquement un film qui va remplir un cahier des charges absolument parfait dans, sa... dans son genre, et qui en la matière est un modèle de création cinématographique bien exécuté. Après, et c'est la grosse pointe négative sur laquelle on peut s'appuyer autour de ce film, il n'y a pas grand chose de plus que cela. C'est un film très classique qui va aller sur une ligne narrative extrêmement convenue avec des personnages qui vont avoir des retournements de situation qui ne ressortent pas vraiment dans leur catégorie. Ce qui change un petit peu c'est qu'il y a ce côté très romanesque qui ressort de l'ensemble de la narration qui est dû à la caractérisation que font les scénaristes et le réalisateur de ces personnages qui devraient être des personnages historiques donc entre guillemets s'ils ne devraient pas être plats, qui ont peu de relief, qui ont un relief qui est donné par rapport à l'histoire dans laquelle ils vont se retrouver empêtrés. Mais ici, clairement, il y a cette envie de vouloir amener du relief à ces personnages pour créer une certaine tension qui marche plus ou moins au fur et à mesure que le récit avance et que Madden cherche lui à mettre en relief au sein de quelque chose qui va prendre beaucoup plus de proportions au fur et à mesure qu'on va avancer. Parce que son but premier à lui, c'est de montrer la petite histoire dans la grande histoire. L’histoire avec un grand H est souvent fascinante et au sein du septième art a toujours attiré les regards des auteurs, cherchant avec plus ou moins de panache, raconter les aventures de héros plus ou moins communs, mais avec tous le même but. Changer le cours de l’histoire pour que l’humanité avance unie. John Madden nous propose un récit palpitant, au cœur d'une intrigue assez géniale sur le papier, celle d'une unité qui va devoir berner une armée, celle d'un groupe d'hommes et de femmes devant créer une histoire pour porter un scénario de fiction au sein d'une réalité macabre pour éviter que cet aspect de la guerre ne prenne le pas sur un espoir que le cinéaste met assez bien en relief ici. En termes d'écriture, le film est donc basé sur un roman de Ben McIntyre, écrit donc par michel Ashford, comme je l'évoquais, ce qui ressort le plus, c'est cette envie de vouloir partir d'un film historique pour construire un long métrage qui va mélanger beaucoup de choses. Et je trouve que Ashford, dans son écriture, cherche énormément à jouer justement sur ces aspects-là. Le film commence comme un récit d'histoire avec une envie de placer un contexte, avec des enjeux, avec euh, voilà cette force euh, nazie qui va se retrouver face aux Anglais, et ce besoin de marquer le coup et de créer donc cette ruse pour faire en sorte de, on va dire, détourner les troupes nazies de la Sicile jusqu'à la Grèce. Donc cette base historique, elle est simple, elle est posée, on va dire, dès les dix premières minutes, et tous les enjeux qui vont ensuite être placés vont plus être de l'ordre de de sous-genres comme le thriller ou le drame romantique. Parce que c'est ça qui m'a le plus surpris, Ashford veut vraiment faire de ce film un drame romantique. Beaucoup des personnages sont attachés les uns aux autres par le biais de romances ou en tout cas d'attraits affectifs qui vont faire qu'en tant que spectateur on va rapidement cerner que notamment il y a un triangle amoureux qui se met en place. Chose assez surprenante parce que si le triangle amoureux est quelque chose de classique au sein du film historique avec un grand H, pas ben, les films mêlant la petite histoire au sein de la grande histoire, là ici on est dans de la grande histoire avec des petits personnages au milieu, c'est rare de voir un triangle amoureux. Or, Ashford choisit de placer ce triangle amoureux. Qui ne marche pas toujours, et notamment dans un deuxième acte qui vers sa fin, peine à réussir à convaincre. Je trouve que dans la fin de son deuxième acte, le récit se perd, est très brouillon, et n'arrive pas en fait à cerner les véritables enjeux du récit, et se perd dans une envie de mélodrame, qui n'arrive pas forcément à affecter parfaitement le spectateur, notamment par une envie de vouloir faire un trop plein d'émotions, et je trouve que c'est assez maladroit. Mais derrière, il y a ce poids dramatique qui notamment prend de la puissance au sein du dernier acte, et qui je trouve arrive tout de même bien à maintenir le reste du scénario, qui lui vraiment se base sur l'envie de mettre en avant l'opération pâté, qui est très intéressante, mise en relief par Ashford de cette manière-là. Ashford tire avant tout du roman de McIntyre cette passion pour le romanesque, comme évoqué avant, avec ce besoin de faire ressortir le mélange des genres, et donc en un sens cette idée que même s'il est accroché à l'histoire, encore une fois avec un grand H, ce récit se doit avant tout d'être à la hauteur de ses personnages. Ainsi, ce qui ressort c'est une simplicité dramatique qui joue en la faveur de cette opération, qui même si elle est parfois relayée en un second plan, pas toujours à la hauteur de son concept, donne tout de même à cet ensemble narratif un relief haletant, enivrant, passionnant même, qui fait qu'en tant que spectateur, on s'accroche à ce trio et à cette cette course contre la montre palpitante. En termes de mise en scène, Madden fait exactement ce qu'on lui demande de faire et arrive quand même à greffer une certaine patte, une certaine identité au sein de ce film qui fait qu'on arrive tout de même à se laisser embarquer dans ce grand flot romanesque qu'il arrive à construire au sein d'un récit qui semble très convenu entre ses mains. En fait, c'est ça le grand paradoxe comme je l'évoquais au début de John Madden. John Madden, c'est un cinéaste, vous regardez sa filmographie, il y a de temps en temps des petits éclairs de génie. Ça c'est indéniable, il y a des films sur lesquels il ressort comme étant un, un immense metteur en scène, ou en tout cas qui arrive à sublimer ses sujets, et les quelques Oscars qu'il a entre ses mains ne vont pas nous faire dire le contraire, mais au-delà de ça, et eh ben, je trouve pas que ce soit un réalisateur qui ressort plus que ça en termes de style. Je trouve que c'est au contraire un réalisateur qui avec le temps, plus on avance, plus on a l'impression qu'il est dans sa petite case, il fait les films qu'il a envie de faire, et il ne cherche pas à être plus explosif que ça, ou en tout cas, si ce n'est explosif, plus audacieux que ça dans la forme qu'il donne à ses récits. Et je trouve que notamment ici, si le film est très bien exécuté, c'est encore une fois, c'est bien de le rappeler, je ne trouve pas qu'il y ait tant que ça de moments de brio où le cinéaste arrive à vraiment détonner. Détonner par des effets de style, détonner par une vraie scénographie, détonner par un montage, je trouve que l'ensemble en fait se maintient par le biais d'une tension qui est plus inhérente selon moi au montage que réellement à la mise en scène de Madone, qui elle, est très synthétique. Arrive à bien mettre en relief les dialogues, arrive à parfaitement construire une certaine tension, arrive surtout à mettre en exergue des tensions entre les personnages, ou arrive à justement juxtaposer certaines situations pour faire en sorte que ça soit lisible, malgré l'enchevêtrement de petites histoires. Ça c'est indéniable. Mais je trouve qu'encore une fois, il n'arrive pas à donner une pure identité comme il pouvait y avoir au début de sa filmographie. John Madden est un cinéaste donc qui ne brille pas ici par la créativité d'une scénographie, très classique, pas forcément dans le sens le plus péjoratif du terme, mais dans une direction où le cinéaste use avant tout des atouts émotionnels de son récit plus que d'une réelle créativité visuelle et graphique. Il n'en reste pas moins devant cela, une forme rondement menée, une véritable intensité par la position de ses personnages et par cette envie de la part du réalisateur de nous emporter dans un torrent romanesque d'immersion et d'émotion, que l'on comprenne les enjeux entourant ces héros de l'histoire et entourant la force d'impact d'une ruse qui restera un mystère pendant 54 ans. En termes de casting, je trouve celui-ci vraiment bon. Euh, déjà, je trouve Matthew McFadayn. Excellent dans le rôle de Charles, je trouve que c'est un acteur qui est immense et qui ici, avec sa belle petite moustache, arrive à vraiment donner du charisme à son personnage. À côté, Kelly MacDonald est une actrice que je trouve extraordinaire mais qui malheureusement est souvent relayée à des seconds rôles alors que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui arrive à vraiment bien la poser à l'écran. On peut citer Penelope Wilton, on peut citer Johnny Flynn, on peut citer Jason Isaacs, Mark Gatiss, on peut citer Ati Moran, on peut citer Mark Bonnard, Paul Reiter, Alec Jennings... Les autres acteurs sont beaucoup plus secondaires, voire tertiaires. Mais je trouve que dans l'ensemble, ce casting se tient bien. Et notamment un acteur, mais alors lui, je pense que je n'aurai jamais la moindre objectivité tellement je le trouve imposant, qui ici, encore une fois, démontre qu'il est vraiment quelqu'un de très talentueux et surtout d'extrêmement charismatique. Colin Firth est un immense acteur qui n'a plus besoin de le prouver, mais qui, heureusement pour nous, s'acharne à le faire, au cœur ici d'une prestation attachante et émouvante qui nous emporte avec panache. Au bout du compte, eh ben, la ruse ou Operation Mindsmith est un film qui est bien, rondement exécuté, très haletant, palpitant, entraînant, mais auquel il manque ce petit plus pour réussir à en faire un film comme, pu l'être par exemple, Les Heures Sombres. Je prends un film dans ce contexte-là et récemment fait par des Anglais parce que je trouve qu'il y a cette même fibre. Alors. Les heures sombres en même temps est réalisé par Joe Wright, donc c'est un petit peu compliqué. John Madden est un cinéaste qui certes a eu une époque où il était vraiment un grand metteur en scène. Là ici, je trouve qu'il est dans un côté un peu plus mineur, où il arrive quand même à porter son récit, mais où je pense qu'il manque un petit quelque chose de plus pour faire en sorte qu'on soit vraiment emporté dans un élan dramatique qui fasse qu'à la fin, on souffle. Or ici, à la fin, on est certainement ému. Je pense pas qu'on soit autant convaincu qu'on aurait pu l'être. Donc la ruse de John Madden, tout de même, si vous aimez bien les récits historiques et si vous aimez bien Colin Firth, et eh bien allez-y, vous serez servi pour ces deux petites cases. Et sinon, le film reste quand même bien palpitant. A plus